vous pouvez le voir, nous sommes en pleine préparation pour nos présentations web des Tendances couleurs 2017. Je vous invite donc à découvrir les inspirations locales et internationales en direct de votre salon. Un événement, deux présentations, soit jeudi 17 novembre 19h ou jeudi 24 novembre 14h. Je serai aussi disponible pour répondre à toutes vos questions après la présentation. Au plaisir d'échanger avec vous!